La figure de Nestor Makno étant assez familière, donnons quelques éléments biographiques au sujet de Piotr Archinov, de son vrai nom Marine. C'est un ouvrier serrurier de formation, il a commencé à travailler comme cheminot en Ukraine orientale. A l'âge de 17 ans, en 1904, il sympathise avec les idées de la fraction bolchevique du parti ouvrier social-démocrate russe, mais s'aperçoit rapidement de leur inadéquation à la situation révolutionnaire que connaît alors le pays et devient communiste libertaire. L'heure est à la lutte armée, afin de faire face à la répression implacable des séides tsaristes. Ainsi, il fait sauter, âgé seulement de 19 ans, le 23 décembre 1906, un immeuble où demeurent les membres d'une expédition punitive de police. Plusieurs officiers cosaques et gendarmes y périssent peu après, le 7 mars 1907, il exécute publiquement d'un coup de revolver le chef des ateliers de chemin de fer d'Alexandrovsk, responsable non seulement de l'oppression des ouvriers depuis des années, mais aussi d'en avoir dénoncé 120 lors de grèves et insurrections de 1905 et 1906, et dont près d'une centaine ont été soit condamnés à mort, soit envoyés aux travaux forcés. Arrêté et condamné à mort, Archinov parvient à s'évader dans des conditions rocambolesques grâce à l'aide de compagnons, puis poursuit son activité. Appréhendé à nouveau et recondamné à mort, il réussit à s'évader encore. Nullement découragé, il continue à militer activement en faisant passer par contrebande des armes et de la littérature anarchiste par la frontière autrichienne. Arrêté en 1910, il doit à un heureux concours de circonstances, grâce à un bon usage de divers pseudonymes, de ne pas être soupçonné pour certains de ses actes terroristes, et de ne se voir condamné qu'au bagne politique des Boutyrkis à Moscou. Il y rencontre Macno et de solides liens d'amitié et d'idées se tissent entre eux. Il décide même d'éditer un jour une revue théorique communiste-libertaire, dont l'absence se faisait sentir déjà à cette époque. Après que Nestor Macno ait connu les pires difficultés à échapper aux provocations de la Tchéka à travers l'Europe, avec d'autres réfugiés russes, il décide de se mettre à l'abri en venant vivre à Paris. Il y fonde la revue « Diello Truda », la cause du travail, en 1925, dans laquelle vont paraître d'excellentes études et analyses. Un certain nombre de compatriotes vont y participer, mais aussi des Polonais, Walecki, Ranko, Goldenberg et Idamet Gilman, connaissant parfaitement le russe. Une réflexion collective les amène à publier, en juin 1926, un projet de plateforme organisationnelle pour une union générale des anarchistes, qui va faire date dans l'histoire de l'anarchisme. Archinov soulignait les divergences, les dissensions, l'absence de solidarité et de responsabilité collective, qui avaient empêché jusque-là le mouvement anarchiste de jouer un rôle essentiel dans les luttes sociales. La seule solution se trouvait dans l'organisation commune de nos forces sur la base de la responsabilité collective et de la méthode collective d'action. Tcherniakov, un anarchiste russe très en vue pendant la révolution, publie un article « La tâche immédiate » où il préconise la création d'un parti anarchiste, lequel n'aurait évidemment rien d'autoritaire ni de commun avec les partis socialistes-étatistes. Son modèle serait la fédération jurassienne-bakouniniste. Volin lui répond, dans le numéro qui suit, en réfutant l'usage du terme « parti »« trop empreint d'aspiration à un pouvoir d'état ». Il ne le fait pas par formalisme, car il rappelle que le fait de nommer un président de séance à une réunion était considéré il y a peu comme « anti-anarchiste ». Cela dit, il donne comme modèle d'organisation le Nabat ukrainien, auquel il a participé un certain temps. Il y revient d'ailleurs dans un article où il commente l'activité du Nabat, et en particulier la déclaration et les résolutions adoptées à la conférence de Kursk. Il avait été chargé de rédiger une plateforme théorique, tâche qu'il n'aura pu mener à bien. Mais il en donne une idée en proposant de retenir de chaque tendance anarchiste, à savoir communiste, syndicaliste et individualiste, ce qui peut être compatible entre elles et rejeter le reste. C'est grosso modo la future « synthèse » qu'il proposera de concert avec Sébastien Faure. Le problème organisationnel lui semble d'importance secondaire, bien que devant s'inspirer d'une nabat union sur la base du fédéralisme avec quelques éléments d'une centralisation naturelle libre et technique, c'est-à-dire, n'ayons pas peur des mots, la fusion entre la discipline fraternelle et libre et la responsabilité collective. C'est justement sur la discipline que porte l'article de Nestor Macno dans le même numéro de la revue. À ce moment, la correspondance vers les compagnons restés en URSS, même déportés, est encore possible. Aussi, dans chaque numéro de la revue, une rubrique leur est consacrée. Certains d'entre eux prennent un plus grand sens de l'organisation, tellement elle paraît indispensable et les réticences à son égard leur semblent, vu de leur situation comme incompréhensible ou enfantines. Il faut attendre le numéro 10 de mars 1926 pour voir paraître une réponse collective du groupe des anarchistes russes à l'étranger aux articles de Voline sur la synthèse. Celle-ci est systématiquement réfutée comme incohérente et peu informée de l'histoire de l'anarchisme, allusion à l'adhésion tardive de Voline, peu avant 1914, aux idées libertaires. L'article « Le problème organisationnel et l'idée de synthèse » affirme qu'il ne s'agit pas de bouleverser la doctrine, sa colonne vertébrale restant le communisme libertaire, mais de s'inspirer du matériel accumulé par l'anarchisme pendant les années de son processus vital et de sa lutte sociale. La publication de la plateforme se poursuit dans les livraisons suivantes de la revue. Quel est son contenu Les arguments avancés dans les premiers articles de Deilo Truda sont repris et développés. La cause principale de l'insuccès du mouvement anarchiste tient en l'absence de principes fermes et d'une pratique organisationnelle conséquente. L'anarchisme doit rallier ses forces en une organisation générale agissante, comme l'exige la réalité et la stratégie de la lutte sociale des classes. Ceci dans le trois fil de la tradition bakouniniste et des souhaits de Kropotkin. Cette organisation établirait pour l'anarchisme une ligne générale tactique et politique, menant à une pratique collective organisée. Pour tout ceci, l'élaboration d'un programme homogène est nécessaire. La plateforme en représente les grandes lignes, lesquelles sont à approfondir et à élargir par toute la collectivité de l'Union Générale des Anarchistes. La plateforme se divise en trois parties, une générale où sont affirmés et réaffirmés les principes fondamentaux du communisme libertaire. La lutte des classes, la nécessité d'une révolution sociale violente, le rejet de la démocratie, la négation de l'État et de l'autorité, le rôle des anarchistes et des masses dans la lutte et la révolution sociale, la période transitoire et le syndicalisme. La partie constructive traite des problèmes de la production industrielle et agraire, de la consommation puis de la défense de la révolution. Enfin, la dernière partie est consacrée aux principes de l'organisation anarchiste, reposant sur l'unité idéologique, l'unité tactique ou méthode collective d'action, la responsabilité collective, le fédéralisme et les attributions du comité exécutif de l'Union générale des anarchistes. Dans le numéro 23-24, avril-mai 1927, Archinov dresse le bilan de deux années d'existence de la revue et de sa démarche organisationnelle. Il souligne les appuis qu'elle a reçus de toutes parts et, pour se différencier de tous les éléments désorganisateurs, utilise pour la première fois l'expression de Parti Communiste Libertaire qui, seul, donnera à l'anarchisme la possibilité d'occuper la place qui lui revient au sein des rangs du travail en lutte. Dans la même livraison de la revue, à la suite de la parution de sa traduction française et des réactions suscitées, favorables ou hostiles, Archinov consacre un long article à la plateforme organisationnelle. Pour les uns, c'est un pas historique en avant dans le développement du mouvement anarchiste, pour les autres, c'est une malédiction. Il n'y a ici rien d'étonnant, car les auteurs de la plateforme partaient du fait de la multiplicité des tendances contradictoires dans l'anarchisme, non pas pour se donner la tâche de les unir en un tout, ce qui est absolument impossible, mais d'effectuer une sélection idéologique et politique des forces homogènes de l'anarchisme et en même temps de se différencier des éléments chaotiques, petits bourgeois, libéraux et sans racines de l'anarchisme. Cette sélection, aussi bien que la différenciation, ne pourra avoir lieu qu'au moyen de l'union de tous les anarchistes théoriquement homogènes en un «collectif politique révolutionnaire», en une «union générale des anarchistes», ou pour s'exprimer plus précisément en un «parti communiste libertaire», ce qui, pour nous, revient au même. Ensuite, Archinov répond à l'objection de Jean Grave, d'accord pour unir les actions mais hostile à leur centralisation. Pour Archinov, ce genre d'attitude est le produit d'un malentendu ou d'une interprétation différente des mots. Tout le chapitre de la plateforme traitant du fédéralisme est assez explicite et l'on devrait aisément comprendre de quelle centralisation il s'agit. A propos de la minorité, Grave présente ses concessions à la majorité comme une subordination et lui oppose l'entente. Celle-ci, cependant, ne peut prendre forme que par des concessions de la minorité ou bien, si elles sont jugées trop importantes, la seule issue reste alors la scission. Pareillement, l'appréhension de Grave face au comité exécutif de l'Union Parti ne traduit que sa méconnaissance du travail organisationnel anarchiste. S'il reconnaît la nécessité d'un travail collectif sérieux lié à l'existence d'une organisation anarchiste générale, il doit accepter la nécessité d'organes tels que le comité exécutif de l'Union ainsi que la responsabilité organisationnelle collective, la discipline, etc. Archinov réfute une autre objection, concernant l'utilisation d'expressions comme la lutte des classes et classes laborieuses, reposant sur la croyance que dans la société anarchiste future, il n'y aurait pas de classe et par conséquent, de lutte des classes. C'est tout simplement nier la réalité présente, indépendante de la volonté des anarchistes eux-mêmes. Bien qu'aspirant à une société sans classe, tous nos espoirs reposent sur l'aspiration des travailleurs les plus intéressés à la vérité sociale. Voilà pourquoi leur lutte de classe est un des principes de base de l'anarchisme. Le nier revient à rejoindre le marais du libéralisme bourgeois, ce qui est souvent arrivé à des anarchistes venus à nous des rangs de la bourgeoisie et n'ayant pas compris l'esprit révolutionnaire du travail. Certains camarades d'Europe et d'Amérique du Nord ont cru bon d'attirer l'attention sur la contradiction apparente que serait notre négation de la période transitoire, et l'affirmation que la réalisation de la société communiste libertaire ne suivrait pas immédiatement la révolution sociale et serait un processus prolongé du travail et de la création sociale. La contradiction n'est ici qu'apparente et provient, encore une fois, de la mauvaise compréhension de l'idée de la période transitoire. Il est évident que le communisme libertaire ne pourra s'instaurer immédiatement et sera le résultat d'une édification tenace et prolongée. Il est indispensable d'avoir en tête une représentation claire des voies et des moyens de cette édification, partant d'un réalisme qui fait, non la faiblesse, mais la force de l'anarchisme, et n'a rien de commun avec la notion de période transitoire, laquelle signifie un laps de temps séparant la révolution de l'avènement de la société libre et incarnée par un système politique et économique. Il cite le cas des bolcheviks, dont la dictature n'est pas limitée dans le temps et peut durer jusqu'à un siècle. « Nous, les anarchistes, nous sommes contre cette notion de période transitoire, car elle suppose la persistance du pouvoir d'État et de l'exploitation des travailleurs. Nous sommes pour la révolution sociale, pour le processus d'une édification sociale directe.» Archinov termine son article en posant la question. Est-il possible de changer quoi que ce soit au texte de la plateforme pour tenir compte des remarques et critiques faites par les uns et les autres Il répond négativement, car il y aura certainement un désaccord à chaque fois pour les points à modifier. Seul un congrès anarchiste constituant de l'Union Générale des Anarchistes pourra le faire. Dans le numéro 25 de Daily Truda, juin 1927, Tchertniakov revient sur la question du Parti Communiste Libertaire, dont la création lui semble la seule alternative valable au bavardage creux, au travail individuel des groupes et à la déperdition du temps des forces et des hommes. Ce n'est qu'ainsi que la révolution anarchiste chassera le bolchevisme. Nestor Macno publie, lui, un article substantiel sur la défense de la révolution, où il fait largement part de son expérience personnelle. C'est là-dessus que se clôt, à notre avis, la phase d'exposition de la plateforme organisationnelle de Deilo Truda. Maintenant, les thèses sont assez bien connues et le véritable débat commence.